Les avantages de celle-ci pour mon équipe ont été un gain de temps et aussi une fluidité dans la communication. Quetch est une société basée à Aix-en-Provence, née en 2010. Elle compte environ aujourd'hui 30 collaborateurs. La mission de Quetch, c'est de rendre désirable l'ensemble des nouveaux comportements durables pour l'alimentation et l'hydratation. Avant celle-ci, nous étions sur une solution de type open-source qui devenait obsolète par rapport à nos ambitions et nous faisions face à des soucis de connectivité du système. Nous avons choisi celle-ci car c'était une solution qui était en mode SaaS qui nous permettait de brancher notre logiciel interne de prise de commande. C'est aussi le fait que l'outil puisse être utilisé de manière simple et intuitive pour l'ensemble de nos équipes. Nous utilisons celle-ci depuis mai 2021. Le service client utilise le module gestion et facturation qui nous permet de gérer les comptes clients depuis son bon de commande, à ses factures, à ses avoirs. Également, le service commercial utilise le module prospection et vente pour la gestion des prospects en générant des devis et en utilisant également le plan de relance automatisé. Aujourd'hui, nous ne saisissons plus que 20% des commandes en interne et le reste, c'est celle-ci et notre propre outil de prise de commande qui s'en charge. Ma fonctionnalité préférée dans celle-ci, c'est le rapprochement bancaire et le système de prélèvement automatique des mandats CEPA. Puisqu'en un clic, la facture est automatiquement rapprochée au virement. Les équipes de celle-ci sont très réactives à nos besoins. Elles savent toujours créer la solution sur mesure qui nous permet d'avancer très vite. Nous sommes très satisfaits de la solution celle-ci et espérons renforcer cette collaboration avec le développement d'autres modules que pourrait proposer la solution.